Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve en bourriquet parce que on fait une recette très spéciale surtout pour les enfants mais aussi pour les ados, pour les adultes et pour les personnes âgées. Je ne dis pas vieux, ma mère m'a dit que c'était vulgaire. On se retrouve donc pour une recette d'ourson en guimauve. C'est pourquoi je me suis dit c'est l'occasion de me déguiser parce que j'adore ça mais si je le fais pour une occasion spéciale ça fera moins bizarre. Ben, on prépare tout de suite la recette. Je vous présente les ingrédients. C'est une recette qui est super rapide. Et l'avantage, c'est qu'au moins là, vous savez ce que vous mettez dedans pour vous et pour vos enfants. On passe tout de suite aux ingrédients. Alors, pour cette recette, vous aurez besoin de chocolat au lait, de blanc d'œuf, de sucre en poudre, d'eau, de gélatine, de sirop de glucose et de sel. Attention, cette recette ne peut être réussie que si vous prenez un sel qui sourit. Alors, première partie, je vais faire fondre mon chocolat au lait au bain-marie ou au micro-ondes. Vous avez l'habitude, je suis une feignasse donc je le fais au micro-ondes. Ensuite, donc pour la recette, il vous faudra un moule euh, en petit ourson, pour faire la recette originale. Je vous mettrai un petit lien euh, dans la barre d'infos. Moi, je l'ai acheté sur Amazon. Ça coûte un petit peu cher, ça coûte dans les 15 euros, mais franchement, ils sont vraiment géniaux. Et quand vous voyez les petites étoiles dans les yeux de vos enfants, parce qu'ils euh, sont trop contents d'avoir des oursons, je vous assure que ça en vaut la peine. Allez, je vais faire fondre tout ça. Je vais faire forme tout ça <rire> Alors quand mon chocolat est en train de fondre, je prends mes feuilles de gélatine, j'ai pris un petit tupperware avec de l'eau bien froide, et je mets tout simplement mes feuilles de gélatine dedans pour qu'elles puissent ramollir. Ensuite, donc, une fois que j'ai fait ramollir ma gélatine, je vais faire un sirop de sucre. Donc, Dans une petite casserole, je vais mettre de l'eau, du sucre et 10 g de glucose. Alors, euh, oui, ça fait très dégueu, c'est parce qu'en fait, euh, mon petit pot de glucose a littéralement explosé. Donc, euh, bah, moi, je suis comme vous, hein, je, je ne gâche pas. Pareil, je vous mettrai un petit lien en barre d'infos pour le, pour le glucose, c'est pas très cher, et en plus, dans toutes les recettes, enfin, toutes les recettes où vous nécessitez, je, je galère. <rire> Toutes les recettes où vous nécessitez du glucose, en général, c'est des petites quantités. Donc franchement, ce glucose-là est vraiment pas mal. Euh, sur le lien que je vous mettrai, en fait, vous avez deux pots de 1 kg, donc c'est vraiment, vraiment cool. Donc je vais mettre mes 10 grammes. Et aussi pour toutes les personnes qui n'ont jamais utilisé de glucose, je préfère vous prévenir, c'est une grosse tannée. Si comme moi, vous galérez et que vous en avez absolument partout, la seule solution pour le faire partir, c'est vous ébouillanter les mains. Non, je rigole. Je juste mettre de l'eau chaude. Je suis vraiment quelqu'un de drôle. Hein. Voilà, donc dans ma casserole j'ai mon eau, mon sucre, mon glucose. J'ai juste la mettre de côté le temps de mettre mon chocolat dans mes petits moules et après on fera le sirop. Tout simplement, je prends mon chocolat fondu, un petit pinceau alimentaire, mes petits moules et puis je vais en mettre partout. Bien regarder vraiment, faut il faut qu'il y en ait vraiment absolument partout. Il ne faut pas que vous ayez de trous où il n'y ait pas de chocolat parce que sinon quand vous allez le démouler, bah, votre petit ourson n'aura pas d'oreille ou pas de pied. Ce serait quand même rudement con de commencer la vie ainsi. Voilà, donc là j'ai rempli mes petits moules en chocolat, je vais les laisser prendre au frigo le temps qu'on fait bah, euh, la guimauve, tout simplement. Je préfère juste être franc avec vous, si vous voyez des petites gouttes qui tombent sur mon front, c'est parce que je transpire, parce que j'ai très chaud. Voilà, je préfère être honnête avec vous. On passe à la deuxième partie, donc il nous faut la casserole avec tous les ingrédients pour faire le sirop, un batteur électrique, notre bon vieux cul poule un blanc d'œuf, la gélatine, une pincée de sel, et il vous faudra également un petit thermomètre pour faire en fait cuire votre sirop à 121 degrés, ça c'est super important. Après si vous savez faire la technique avec les doigts, on plonge dans l'eau froide, on plonge dans le sucre, petit boulet, gros boulet, tout le tralala, internet est votre ami, mais moi perso j'ai peur de me brûler, alors je préfère prendre le thermomètre. Voilà donc on va commencer par faire chauffer notre sirop, ensuite je vais battre pardon, mon blanc mon blanc d'œuf, facilement, Mais pas pas trop ferme. Et ensuite, j'ajouterai ma gélatine à mon sirop et mon sirop dans mes blancs en neige. Si je vous ai pas perdu, vous êtes méga fort. Je vous montre tout ça en vidéo, ça sera beaucoup plus simple. Donc là, comme je vous ai dit, donc on, je suis en train de faire chauffer mon sirop. Euh, là, donc je prends encore une fois notre bon vieux cul de poule. Je mets mon blanc d'œuf. Je mets mon sel, qui sourit. Une petite pincée. Ah, faut l'ouvrir. Et là, je vais les monter en neige, mais pas euh, pas trop ferme. Alors voilà, donc là du coup, mes blancs d'œufs sont montés, mais pas, pas trop fermes. Hop, je le laisse là en suspens. Je regarde donc mon sirop à 121 degrés. J'essors ma gélatine et je le mets dedans. Allez je mélange. Donc là du coup, mon sirop est bien à 121 degrés. J'ai rajouté ma gélatine, j'ai un peu touillé. Vous allez le verser sur la paroi de votre moule tout en continuant à mixer. Et ensuite, vous mixez jusqu'à complet refroidissement de, de votre oeuf, en fait avec votre sirop. Vous allez voir, ça va augmenter, ça va faire une mousse. Tu crois qu'ils vont m'entendre si je parle là Même si je crie Du coup, là, vu que j'ai mis mon sirop, on mixe jusqu'à temps que ça refroidisse. C'est comme dans une boîte de nuit On doit parler très fort a few moments later. Voilà, donc du coup, mes mes blancs, enfin mon blanc en œuf, du coup, a bien grossi. Euh, voilà, ça vous fait le petit bec euh, qui, qui retombe. Hop Vous pouvez les mettre dans la bouche si vous voulez. Alors là, il faut être très rapide parce que la guimauve euh, durcit très vite. Donc vous prenez soit une poche une poche, une poche à douille, soit un sachet euh, congélation. Donc moi, je vais le mettre dans un sachet congélation. On pousse vers la sortie. On prend une corne que je n'ai pas. Et oui, vous me direz dans les commentaires, « Ouais, tu te prends pour une pro et tu n'as pas de corne. » Eh bien, vous aurez totalement raison. Je vais sortir mon moule avec mes chocolats et je vais tout simplement dresser ma petite guimauve dans mes moules. Je vais racler un petit peu de l'excédent de guimauve et puis tout aplatir. Mes petits oursons prennent vie. Je les ai remplis de guimauve. Et là, je vais tout simplement recouvrir de chocolat au lait. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Mes petits oursons euh, sont terminés. Ils vont partir. Non, je rigole, j'arrête. Voilà, mes petits oursons sont recouverts de chocolat au lait. Je les fais partir au frigo pendant deux heures. Et, euh, et ensuite, ça, je donnerai vie à mes premiers enfants. Et euh, il reste de la guimauve. Ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre un autre moule, de le garnir de chocolat au lait, de mettre votre guimauve dedans. Parce que si vous attendez que cela soit pris pour en refaire, ça sera trop tard, la guimauve sera prise. Vous voyez déjà, euh... c'est chou de faire ça quand même. Allez, on se retrouve dans deux heures. Et voilà, on se retrouve donc deux heures après. Mes petits oursons ont bien euh, durci. Et puis bah, je vais les démouler tout de suite et puis vous montrer euh, le résultat. Donc voilà, donc du coup, toutes les petites particules de chocolat, vous les coupez, enfin vous les retirez tout simplement. Et puis bah voilà, vous avez donné naissance à des merveilleux petits oursons. Soyez fiers de vous. Fiers de vous. Voilà, je vous laisse la reproduire. M'envoyez vos photos si vous la faites. Et puis bah si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la, mettez-moi un petit commentaire, ça, ça me fait toujours plaisir. Et puis bah je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut